Quel conseil peux-tu donner pour limiter les frais liés au transport ou la pollution liée au transport Donc Pour euh, limiter les frais euh, liés au transport ou euh, la pollution euh, liée au transport, je pense qu'il vaut mieux euh, essayer d'aller euh, au travail à pied, en vélo ou en utilisant les transports en commun comme euh, le bus, le tramway euh, ou le métro. Euh, sinon euh, on peut aussi euh, faire du covoiturage, euh, parce qu'il y a des sites des sites internet sur lesquels on peut, on peut chercher euh, plusieurs personnes qui, qui souhaitent euh, utiliser une seule voiture pour aller au travail. Euh, si euh, nous n'avons pas le choix et euh, que nous, euh, nous devons prendre euh, la voiture, euh, je suis, pour, je suis pour le développement des voitures hybrides. Donc oui, j'achèterais peut-être une, une voiture hybride qui fonctionnerait à l'électricité et non à l'essence pour essayer de réduire la, la pollution.